va faire son master à Liège, en Belgique. Quoi Comment vous allez faire Je sais pas, mais je crois bien que j'ai envie d'y aller aussi. <rire> Toi, tu irais vivre en Belgique, comme ça Bah ouais, pourquoi bah, Tu connais personne là-bas, à part ta copine, et tu lâcherais ton boulot et tout ça Bah tu sais, avant de faire mon volontariat à Hambourg, euh, je parlais pas un mot d'allemand. J'avais jamais vécu seul en plus. Pas faux. J'ai dû tout apprendre sur place, du coup plus rien me fait peur. Je crois bien que je pourrais même aller en Chine, ça me dérangerait pas. En fait, euh, c'est les défis qui me plaisent. Bah, en fait, t'es un caméléon. Peut-être. Par contre, je suis pas sûr de vouloir rester avec Chloé. Hein Ben. S'adapter aux imprévus, c'est la clé du succès. Faire face aux imprévus vous permet d'accepter l'incertitude, de diminuer votre stress, d'être plus réactif, de s'adapter à un nouvel environnement plus rapidement.